Voici maintenant comment ajouter une question de type question close à une banque de questions. La banque de questions se situe dans les paramètres juste ici en haut. Et dans les paramètres, on descend à banque de questions et on choisit catégorie. Ici, nous allons créer une question au sujet de la reproduction et nous allons créer une question. On va choisir close réponse intégrée. Et on ajoute. Ajouter un titre. Et euh, puisque la question « Close » se présente sous forme d'un texte troué, on va composer ici notre texte et on va y ajouter des zones où l'élève devra deviner le mot. Donc on va enlever ici le mot « sexué et on va y ajouter une section avec l'éditeur « Close ». Commençons par le choix multiple. Le choix multiple va se présenter sous forme de menu déroulant intégré à l'intérieur du texte. J'ajoute, pour un point, on s'attend ici à la réponse sexuée, la rétroaction associée à la bonne réponse et la note associée à la bonne réponse. On pourrait euh, offrir un deuxième choix dans le menu déroulant, « Asexuée » qui serait associé à une rétroaction de réponse inexacte Et ne pas oublier d'aller changer la pondération, la note associée à une réponse inexacte. On peut ajouter, en cliquant sur le plus, autant de choix possibles qui apparaîtront dans le menu déroulant. On peut supprimer une réponse déjà existante, ou on peut les déplacer dans le menu déroulant. J'insère mon choix. Et vous voyez ici le code d'une question à choix multiple, où on, on offre une bonne réponse et une réponse inexacte. On pourrait aussi euh, ajouter une autre possibilité. faisant disparaître le mot « diversité » et ajoutons à cet endroit, avec l'éditeur « close », une question à réponse courte. On va ajouter ici la réponse courte attendue, qui est « diversité » avec la rétroaction de bonne réponse, la note associée. Toutefois, lorsqu'on demande à l'élève d'écrire, il est possible qu'il y ait quelques petites erreurs qui s'insèrent. Est-ce que l'orthographe est important ou non? À vous de choisir. Est-ce que le fait de mettre une lettre majuscule serait euh, accepté ou non? À vous de choisir. J'accepte la réponse avec une lettre majuscule et j'y associe la note de 100%. Je pourrais ajouter des choix avec différentes possibilités de réponses acceptées. Les choix, je peux les retirer en cliquant sur le X. J'insère, et voilà le code pour la réponse attendue. Allons voir maintenant à quoi peut ressembler cette question. On va enregistrer les changements. Et euh, la question de la reproduction sexuée, on va aller voir son aperçu, on voit les zones où est-ce que le menu déroulant apparaît et la zone où est-ce qu'on demande à l'élève d'écrire. Si j'écris « diversité » avec une lettre majuscule et que j'y mets un « e », on voit que euh, la réponse n'est pas acceptée parce que j'avais pas mis « diversité » avec un « e » dans le choix « de réponse acceptée. Mais, toutefois, on donne la réponse correcte. L'élève peut recommencer à sa guise.